Bilan de la motricité du membre inférieur hémiplégique, trois semaines seulement après l'accident vasculaire cérébral. De faire la triple flexion. Allez, essaye de monter, là. Le plus que tu peux. Essaye de monter le plus que tu peux. Reste en l'air, si tu peux. T'arrives Essaye de voir encore un peu, une fois. C'est tout. Bon. Maintenant, tu vas essayer de soulever l'autre jambe. Là Tu T'essayes de soulever. Non, l'autre jambe. l'autre. Et eh oui, en appui. T'essayes de le soulever. Rest, reste en l'air, essaye de rester en l'air avec l'autre jambe, de décoller l'autre jambe. Peut-il faire une triple extension Voilà. Tiens bon, tiens bon. Tu le tiens beaucoup Hein euh, l Non pas trop. Vas-y encore, on essaye. C'est bon, je ne le tiens pas trop. Voilà, c'est bien. Très bien. Tu essaies, une fois que tu es sur un pied, de mettre ton genou en arrière et, et, de, le, oui, et de le remettre en avant. C'est-à-dire de faire blocage-déblocage des genoux, comme dirait Albert. On y va. Tant bien. Replie maintenant. Replie ton genou, ton genou. Tu de le débloquer. Il voilà. ah. a du mal. Tu de mettre ton pied sous la chaise. Essaye voir, encore un peu, sous la chaise, donc pour faire une triple flexion un petit peu plus importante. Essaye de faire ça maintenant. Voilà. C'est difficile, hein, tout ça. Oui Voilà. Ça fait combien de temps que tu as eu ton, ton accident euh, non. 15, 000. 15 000. Il y a eu comme ça de semaines. Oui. C'est-à-dire C'est trois semaines. Trois semaines. Trois semaines, voilà. Et qu'est-ce que tu faisais Ben je courais autour d'un stade de oui. footing. Et du coup, ça m'a fait mal à la tête. mais je continue à courir. Puis après ça m'est. ça fait. Euh, ça et ça, ça fait.. Euh, les, ben ça n'avait pas là ça fait ça et après ça fait ça 3. ça du bon pied de l'autre côté maintenant essaye de faire pareil vous voyez qu'il a le pied qui tombe en rotation externe hein. il a tendance à essaye essaye de faire euh, de battre la mesure de l'autre pied t'arrives pas arrière coup de faire de rue et en arrière allez coup de pied en arrière extension de hanche avec flexion du genou la mesure comme ça avec ton pied la flexion dorsale, comme je te montre, là. Non, il a du mal. Et de t'appuyer uniquement sur ton côté droit. Soulève le, le côté gauche. On voit tout de suite le train d'Helenbourg Et maintenant, l'autre côté. Change de pied. Soulève l'autre côté. Vous voyez que là, le bassin ne tombe pas. Nous allons voir la comparaison avec le dernier film réalisé avant son départ du centre de rééducation.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 Il y a un petit encore, Stéphane. Pas... Tu reviens Manque de balancement des bras. Le genou ne suit pas encore tout à fait bien. Oui, cours Tu reviens Tu recours, encore, encore. Stop